Le Covid se répand de façon exponentielle. Oui, la crise sanitaire est grave. La première des priorités doit être la lutte pour limiter la contagion. Il faut faire en sorte que le maximum de vie soit épargné et faciliter le travail des personnels de santé. La pauvreté explose depuis le début de l'année en France. Nous savons que ce sont les plus précaires, les plus démunis, les sans qui vont une fois de plus subir de plein fouet cette situation. Le gouvernement ne prend pas les mesures immédiates qu'il aurait déjà dû prendre depuis des mois. Déjà, la gratuité des masques pour toutes et tous. Ensuite, le renforcement massif des moyens pour les hôpitaux, y compris par la réquisition des cliniques privées. Il faut aussi mettre en place des protocoles sérieux, avec les moyens humains et matériels conséquents dans les établissements scolaires. Il faut aussi faire face à la situation de crise économique et sociale. Et là aussi, il y a des mesures immédiates à prendre. L'augmentation des minima sociaux et du SMIC, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'accès au RSA des 18 ans, l'indemnisation à 100% du chômage partiel, l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, évidemment, le conditionnement social et écologique des aides et subventions aux entreprises. Pour financer tout cela, allons chercher l'argent là où il existe, chez les plus riches, à commencer par recréer un impôt sur la fortune, ISF, qui inclut les revenus mobiliers et les dividendes. Les employeurs ont la responsabilité de protéger les salariés. Alors, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des protocoles qui sont souvent très inefficaces et très loin des réalités. Ce sont les personnes qui travaillent, à partir des informations claires, qui sont les plus aptes à décider des protocoles et du fonctionnement à avoir au quotidien. C'est à la base, avec les syndicats, que les choses doivent se décider. L'activité économique, c'est une des composantes essentielles de la vie en société. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que le gouvernement, en lien avec le MEDEF, cherche avant tout à protéger les très grandes entreprises. Il y a d'autres choix qui sont possibles. Au lieu de garantir les dividendes, la priorité dans la période doit être de préserver les personnes et pour stopper la contagion, de distinguer les activités utiles et essentielles de celles qui ne le sont pas. Alors nous n'oublions pas que les capitalistes et les gouvernements successifs sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'oublions pas qu'une partie des mesures qui doivent être prises sont liées au manque de lits de réanimation, liées à la casse des hôpitaux publics sur plusieurs décennies. La dégradation continue des services publics, en particulier dans la santé, a des conséquences bien réelles dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont des politiques du court terme de recherche de rentabilité qui tuent littéralement à moyen terme. Alors au-delà, comment on va s'en sortir Il faut qu'on commence à poser les jalons pour la suite. Ce ne sont pas les vieilles solutions qui nous ont déjà envoyées dans le mur qui marcheront. Il va falloir mettre en place un rapport de force conséquent en notre faveur pour imposer par exemple les 32 heures hebdomadaires, sans flexibilité ni perte de salaire, mais aussi embaucher massivement dans les services publics. Deux solutions qui permettront de lutter efficacement contre le chômage, tout en améliorant la vie collective en société. Nous allons faire face à une situation très difficile. C'est par l'organisation de la solidarité que nous allons nous en sortir. Mais que le pouvoir soit prévenu, nous ne confinerons ni nos colères, ni nos libertés.